Bonjour à tous, on est sur xboxlive.fr et on se retrouve pour une courte vidéo d'analyse de framerate de Star Wars Quadrons sur Xbox One X. Et comme vous pouvez le voir, bah le jeu plafonne à 60 images seconde c'est stable pas de chute. J'ai pris spécifiquement euh, ce passage là parce qu'il y a pas mal de tirs et en fait juste au tout début de la vidéo, je sais pas si vous avez vu on a une grosse accélération donc on passe en dessous d'un gros vaisseau alors bien évidemment il faudrait qu'on essaie sur d'autres niveaux et autres mais pour l'instant sur tout le gameplay que j'ai pu faire euh, j'ai pas constaté de baisse de framerate c'est quand même super fluide euh, donc c'est plutôt une bonne nouvelle et donc un jeu qui tourne bien, qui est optimisé et donc sur lequel vous aurez forcément plaisir à jouer, en tout cas vous aurez pas... Euh la désagréable impression que ça rame et ce qui est plutôt bon signe voilà et ben bah écoutez je vous dis à très bientôt sur xboxlive.fr on se retrouve pour d'autres vidéos et je vous dis ciao